Donc, je vous rappelle que euh, nous sommes en direct puisqu'on va vous faire une grande annonce et on va partager ce live avec l'Académie du CIL de Paris. Donc, euh, là, normalement, euh, voilà la demande. Donc, on J espère qu'on va pouvoir mettre en place ce direct. Euh... Non, à part, non, ça. Ah, si, ça. Ah, ok. <rire> voilà, voilà. On y est arrivé, bravo! Oui, voilà, les aléas du direct, on est en place. Ah bon. là là, bon, merci beaucoup. 12 minutes de mise en place. Voilà, Tout va bien. Il les filles, hein. Oh là là, désolé, désolé, désolé. Alors Sophie, est-ce que tu peux juste monter un peu pour qu'on puisse voir ton visage? Parce que ouais, je ne vois bien. pas bien ton visage. Voilà, super. On voit ton très joli buste, parfait. <rire> voilà, super. Merci et eh bien bon bah du coup la tendance inverse vu que c'était censé être l'Académie du Sud qui a invité euh, autant du regard. Bon, on va le faire un peu comme ça. Euh, donc merci d'avoir euh, réussi. <rire> C'est une belle réussite. Ça va être une belle journée aujourd'hui malgré, euh, malgré le temps. Euh, voilà. Alors, je vais représenter un petit peu le concept pour euh, toutes celles qui euh, viennent d'arriver. Merci d'être toujours là et de ne pas avoir quitté et d'avoir euh, voilà <rire> d'avoir suivi <rire> du coup. Le Mac. Euh, donc moi je suis Joanna, je suis la fondatrice de l'Académie du Cil, euh, qui est une école de formation spécialisée en extension de cils et en rehaussement depuis déjà quelques années. Euh, donc on, voilà, le, le temps passe et on, on est toujours là, on est très fiers de pouvoir encore et toujours proposer nos services et on est basé donc euh, dans le sud de Paris. Et j'ai aussi fondé des instituts spécialisés en extension de cils. Donc, le premier que j'ai ouvert est dans le 17e à Paris et le deuxième en 92, juste à côté de l'école de formation. Voilà pour la petite histoire. Euh, le but de ces lives, euh, c'est j'aimerais que ce soit un rendez-vous un peu mensuel pour pouvoir inviter des professionnels de la beauté, de l'esthétique et spécifiquement de la beauté du regard parce que c'est ce qui nous intéresse nous c'est un peu notre voilà notre notre cœur d'activité depuis toutes ces années et l'idée c'est d'inviter des euh, des partenaires euh, des gens avec qui euh, voilà euh, pendant toutes ces années on a on a travaillé on a tissé des liens et le but c'est vraiment de vous partager des choses sur euh, voilà les, les derniers produits les formations à la mode les tendances et euh, tout ça avec euh, bienveillance, tout en, voilà, tout en étant un peu relax aussi. L'idée, c'est d'avoir cette proximité. Euh, tout ceci sera euh, retransmis euh, sur euh, une vidéo euh, YouTube, donc vous pourrez tout à fait re-regarder. D'ailleurs, c'est ce qui se passe habituellement. Euh, donc, euh, donc voilà, vous pouvez le re-regarder en replay à ce moment-là. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir Sophie avec moi. Merci Sophie et bonjour. <rire> ben bonjour, Johanna. Voilà, ça y est, on y est. Donc, on y euh... est. <rire> on donc, est euh, moi, c'est la deuxième fois que j'invite autour du regard, mais la première fois, j'avais comme euh, intervenante, du coup, euh, Lise, et cette fois-ci, euh, Jo et Sophie. Donc, euh, c'est super. Je te laisse te présenter, du coup. Mais voilà. Donc, euh, moi, je suis Sophie. Euh, voilà, tout simplement, on est plusieurs formatrices avec chacune notre domaine d'expertise. Donc, voilà, nous, comment on fonctionne. On ne fait pas tout, on est polyvalente, mais dans nos domaines pour devenir justement experte et vraiment vous former au mieux, vous conseiller au mieux. Euh, voilà, même en termes de produits, on a vraiment chacune nos, notre base et on, on, on est vraiment divisé pour vraiment justement vous apporter euh, ce plus et ce service de haute qualité. Alors, pour parler euh, vraiment de autour du regard, en quelques mots, alors si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes d'abord une marque, une marque cosmétique de plus de 11 ans. Donc voilà qui a démarré avec madame Corbière, madame Nathalie Corbière qui s'est lancée toute seule et qui a fondé ça toute seule. Et puis, ben voilà, on a évolué et grandi. Et on a démarré, ben, comme le nom l'indique, hein, euh, avec des prestations, voilà, regard. Et puis, voilà, on a toujours fait avec les personnes, le potentiel des personnes qui se sont investies chez nous, mais on a pu déployer justement nos, nos prestations. Et euh, voilà, mais voilà, des nouvelles tendances qui ne sont pas forcément voilà autour du regard, mais ça on y viendra un peu plus loin dans ce live. Alors euh, Et vous notre... êtes basé au Luxembourg. Luxembourg. Au Luxembourg, euh, voilà, tout à fait. Et euh, voilà, notre grande force, euh, la qualité de nos produits, euh, notre centre de formation, voilà, puisque nous, on veut vraiment euh, travailler uniquement avec des professionnels. Ouais. Donc, c'est vraiment du B2B, puisqu'on s'adresse aux professionnels et on veut vraiment que notre marque soit élitiste, tout simplement parce qu'on veut vraiment garder cette euh, cette réputation d'avoir des produits cosmétiques de haute qualité. Donc ça, nous, c'est très, très important. Voilà, on travaille qu'avec des professionnels. Et alors on a un service vraiment qui est incomparable. Ça c'est c'est vraiment les valeurs de, de du regard. C'est le service. Nous avons tout été euh, dans le domaine de la beauté. Nous savons tous ce que vous avez voilà besoin. Et euh, et on veut vraiment euh, voilà euh, pas qu'il y ait 60% de clientes satisfaites. Non, c'est 100%. Voilà, c'est vraiment 100% de la cliente qui doit être satisfaite. Et voilà, on est hyper disponible. On répond au moins de 12 heures. On a euh, voilà nos, nos colis sont livrés en moins de 48 heures et euh, et en fait, c'est un plaisir, c'est pas... vraiment par passion qu'on veut répondre à cette clientèle, qu'elle soit satisfaite et qu'il y ait du partage entre professionnels. Voilà. D'ailleurs, nous en faisons partie parce que pour la petite histoire, euh, moi, j'ai connu autour du regard parce que je recherchais euh, tout simplement des produits euh, de revente pour euh, euh, bah, mes instituts, euh, donc euh, de silencène, Et j'avais vraiment envie d'une marque... Euh, avec ce côté humain aussi euh, derrière, parce que c'est super important de pouvoir parler euh, bah, à ses fournisseurs, parce qu'on n'est pas juste euh, euh, voilà, un portefeuille. Euh, et c'est ouais. ça que j'ai aimé, c'est cette relation un peu privilégiée euh, que j'ai eue tout de suite avec euh, l'équipe de Autour du regard. Donc ça, c'était super, euh, Voilà, pour vous encenser un peu plus, c'était vraiment euh, le côté très positif. Euh, la première chose c'était bien évidemment ça, mais c'est aussi les produits, on va pas se le cacher. Moi ce que j'ai aimé c'est donc le fait que vous soyez vraiment spécialisé dans le regard. Euh, moi en tant qu'institut spécialisé dans les extensions de style et les rehaussements, j'avais pas envie de proposer des produits qui étaient un peu. Euh, euh, bah, dénuée de sens par rapport à ce qu'on proposait donc je voulais vraiment quelque chose de spécifique donc aujourd'hui vous avez toute une gamme de voilà de produits hyper adaptés pour faire mieux tenir les extensions pour faire pousser les cils des soins aussi pour les cils une fois qu'on a fait le rehaussement donc c'est vraiment quelque chose de voilà moi je trouvais ça très très complet et aujourd'hui j'en bah, suis très satisfaite euh, et euh, et, euh, et voilà donc c'était juste pour la petite histoire et du coup euh, en échangeant avec l'équipe euh, j'ai trouvé ça intéressant de les faire intervenir notamment euh, sur euh, bah, le marché, quel est l'état du marché, quelles sont les tendances actuelles, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui pour 2023, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, les fournisseurs, il n'y a rien de mieux pour euh, avoir une jauge pour euh, ce qui va se passer dans les tendances. Parce qu'aujourd'hui, plus on a de fournisseurs, plus ça montre aussi que le secteur est en pleine expansion. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, il y a beaucoup de concurrence, mais c'est bien. Ça montre que, euh, bah, on a raison d'être là, d'être toujours là et de faire les choses parce que ça prouve que le secteur va bien. Mais euh, les fournisseurs représentent aussi bah, les tendances et ce qui va se dessiner pour euh, les mois à venir. Donc C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui, euh, bah, ton intervention, et c'est intéressant de voir un peu, euh, en fonction de, de vous, de ce que vous avez préparé, des différentes réunions que vous avez eues, des commandes que vous avez eues, bah, de voir un peu ce, ce qui va se passer en 2023. Voilà <rire> Voilà, ben oui, tout à fait. Donc, euh, je vais dire que, euh, pour une fois, on est très contents. On a été avant gardiste <rire> Voilà, on a... On, ce qui est très important, c'est que via les réseaux, il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux. Bien au contraire, c'est qu'on a une vue sur ce qui se passe ailleurs, en dehors de nos continents, et euh, ce qui se passe, ben voilà, dans le monde. Et euh, et voilà, ben ça nous permet justement de, de pouvoir anticiper au niveau européen, ben ce qui va pouvoir fonctionner ou ne pas fonctionner justement. Donc on en profite. Et, euh, et voilà, clairement, en 2023, il y a une cible. Ça ne veut pas dire que tout le reste de l'esthétique va s'arrêter loin de là. Cette partie du regard, etc., va aussi continuer à évoluer. Mais euh, il y a vraiment un marché à prendre sur le, les lèvres. Le soin des lèvres, le traitement des lèvres, la dermopigmentation des lèvres, on commence à l'avoir partout. Et ce n'est qu'un début. Alors, euh, vous pouvez très bien, euh, je, pour toutes celles qui sont là et qui, qui nous regardent, euh, vous dire bah pourquoi euh, euh, des marques qui prônent les extensions de cils, heureusement, etc. parlent d'élèves, euh, ce qui serait tout à fait justifié. Euh, mmh. Moi, en tant qu'entrepreneur, je, je me dois de toujours, euh, voilà, pareil, euh, écouter, rechercher, rencontrer des professionnels pour ne pas rester euh, dans une zone de confort parce que c'est jamais bien. Aujourd'hui, avec la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, il faut le savoir aussi se réinventer, il faut savoir être euh, ouvert à, à d'autres choses et il faut savoir aussi, pourquoi pas, se diversifier, mais euh, tout en ayant une trame. Euh, moi, aujourd'hui, euh, bah, l'intervention de Sophie et ce qu'elle va vous dire juste après est très intéressant parce que ça me permet aussi de cogiter, de me dire bah, pourquoi pas euh, rajouter une partie de ces prestations et on va en venir euh, dans les instituts, pourquoi pas combiner des soins ensemble pour rentabiliser aussi la prestation, pour gagner du temps et euh, bah augmenter, sa marche parce qu'après tout, euh, euh, euh, sans euh, voilà, c'est le nerf de la guerre aussi. Euh, Aujourd'hui, il faut euh, il faut s'en sortir, il faut pouvoir gagner de l'argent intelligemment. Et euh, ce sont des pistes de réflexion qui peuvent vous aider à vous dire ah oui bah pourquoi pas opter pour euh, peut-être autre chose. Et on, on va y venir pour euh, le proposer euh, en complément. C'est ça. Ben, nous, on a réfléchi de la même manière, Johanna. On a réfléchi, nous, au sein de l'entreprise, donc le B2B, on a réfléchi au B2C. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pourquoi euh, les traitements des lèvres, ben, on devrait les rentrer chez nous Alors, ben, dans un premier temps, ben, on... Il a fallu du temps, parce que quand on a une idée, faut savoir qu'on la met pas en place en trois mois, hein. En oh, deux non. ans! <rire> Après? Ah, ouais, ça fait un an, je vais dire, parce que ça reste une prestation accessible à tous, hein. Là, on est vraiment dans une prestation accessible à tous. Le soin vers lequel, là, on vous, on, on, dont, dont on vous parle, ben, il est accessible à tous. Ça reste, euh, je vais dire, en termes de, de soins, de prestations, ça, moi, je compare ça au rehaussement de cils. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, facile à mettre en place et accessible aussi au B2C, donc aux particuliers qui viennent en institut, ben voilà, une prestation pour sublimer, pour se réinventer, mais à petit budget. Donc, on s'est dit, tiens, il faut trouver quelque chose qui fonctionne, donc là aussi, ça prend du temps, il faut qu'on puisse ben voilà tester les soins, créer un protocole adapté à Autour du regard qui nous parle, réinventer ce qu'on apprend euh, voilà euh, personnellement on est allé chercher la technique ici au Brésil mais on l'a totalement réinventé euh, chez autour du regard on a mis en place ces tests et boum le jour où on a quelque chose là on peut mettre en place la recherche de produits qui va euh, qui va euh, générer justement euh, euh, chez les, dans les instituts, on voulait des produits de qualité bah, pour obtenir un résultat plus efficace. et tout ça, ça a pris clairement une bonne année, hein, euh, voilà, de mise en place. Mais ça permet, bah, vous, ça vous a fait gagner en institut un an, <rire> voire deux ça. ans, le temps de trouver. Nous, on vous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les instituts Ben, euh, Si elles sont spécifiques dans le regard ou spécifiques dans les soins, euh, visage ou autre, en tout, en tout cas, elles vont pouvoir combiner à ces soins ce nouveau euh, ce nouveau traitement des lèvres. Donc, ça va permettre ben, voilà, d'être de, de, plus rentable et de cibler une nouvelle clientèle. Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, tout à l'heure, tu as parlé donc, des différents soins. Moi, j'y connais rien en dermopigmentation parce que ce n'est pas euh, mon cœur d'activité euh, aujourd'hui. Euh, donc, moi, quand tu me dis soins d'élèves, tout de suite, je pense à, euh, à quelque chose d'invasif. Je pense, euh, bah, en fait, je pense à la dermopigmentation. Là, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles, tu parles bien d'une autre technique. Est-ce que ça a un nom cette la technique C'est ouais. une technique de maquillage. On n'est pas du tout dans un traitement. Donc, on n'est pas voilà. dans un traitement ni un soin. C'est bien important de le savoir. Donc, là, voilà. tu parles d'autre chose. Voilà. Moi, ici, je parle de soins. Je parle de traitement Alors, qu'est-ce qu'il existe à l'heure actuelle et qu'est-ce que vous pouvez faire en institut Alors, il existe les injections d'acide hyaluronique. Il existe le botox des lèvres, l'injection d'acide botulique, qui est voilà, assez controversée. Et, mmh. euh, et déjà, ces deux techniques, ben, elles sont illégales bien qu'elles soient pratiquées, je le sais, elles sont totalement proscrites, ces pratiques illégales de la médecine, voilà, à partir du moment qu'on est dans les injections, on est, en, en terme, on est dans, dans des chirurgies, donc on ne peut absolument pas pratiquer, il n'y a que les médecins... Esthétiques, oui, tout à fait. Les médecins esthétiques qui peuvent pratiquer déjà ces deux, ces deux tendances qui, euh, ben bah, voilà, sont très exploitées dans le domaine euh, médical, hein, parce qu'il euh, y a une forte demande. Donc, c'est une cible client, ben bah, tiens, euh, je peux pas faire d'injection mais elles vont chercher dans la, la chirurgie esthétique. Ben bah, elles cherchent justement ces injections. Euh, elles sont contentes, mécontentes. Est-ce qu'elles veulent vraiment euh, obtenir, euh, euh, voilà, des lèvres ultra gonflées pendant un laps de temps et puis bah, obtenir le résultat, mais seulement peut-être après, après deux ou trois mois. Voilà, il, il y a quelque chose à cogiter là-dessus. Il y a, c'est tout ou rien les injections. On n'arrive pas à avoir des résultats suffisamment naturels, moi, personnellement. Voilà, je, pour l'instant, en tout cas, je ne me vois pas faire des injections lèvres. Par contre, j'aimerais travailler mes lèvres. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux faire Alors, ah. justement, euh, moi, pour parler de, un peu de notre expérience terrain, enfin, voilà, on est quand même à Paris tous les jours, on reçoit de la clientèle, on a jusqu'à 20 prestations par jour. Donc, on brasse beaucoup de, de monde et de personnes et euh, surtout de styles différents. Et, euh, et aujourd'hui, la tendance est quand même au naturel. Donc, c'est vrai que les injections font peur. Euh, il faut en plus pouvoir... Euh, bah, en fait, il faut être médecin esthétique, tout simplement. Donc, on ne peut pas juste proposer euh, des injections et faire n'importe quoi. Non. Donc, c'est vrai que proposer une alternative plus naturelle, euh, moi, je trouverais ça intéressant. Et, et légal, les... <rire> tout à fait. Et, euh, et, et pas risqué, ça serait, ça serait intéressant, effectivement. Donc, euh, donc, voilà. Quelle est la solution aujourd'hui, Sophie <rire> Voilà, quelle est la solution Je rebondis juste encore. Voilà, oui. pas du tout dans le domaine de la dermopigmentation, ça c'est autre chose, ça va être… Oui. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel vous serez amené à vous poser la question. Est-ce que je vais proposer la dermo Est-ce que je le propose déjà Voilà, la dermo, elle va des lèvres, elle va aussi… ça va pouvoir être exploité clairement. Mais ici, ben voilà, on ne parle pas du tout de la dermolèvre parce que c'est un domaine… Beaucoup plus spécifique. Ici, on vous parle d'un soin accessible à tous. J'insiste là-dessus. Donc, on est sur le soin de l'hydragloss. Ah! Oui. Qu'est-ce que c'est que l'hydragloss Qu'est-ce que euh, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous avez déjà un petit peu entendu parce que vous êtes justement très ouvert sur les réseaux sociaux Et qu'est-ce que euh, ben pourquoi euh, est-ce important de le mettre en place Alors l'hydragloss, c'est un soin, comme je l'ai dit, un traitement des lèvres qui va vous obtenir quels résultat? Ben, des lèvres avec moins de stries, c'est parfait pour travailler les gerçures des lèvres, en plus pendant l'hiver on est clairement, mais pareil l'été, il hein, y a des personnes qui réagissent très mal aux UV, euh, dû à la déshydratation, donc ça va renourrir, ça va hydrater et surtout, et nous c'était vraiment là-dessus qu'on voulait un résultat, on voulait obtenir du volume, on voulait rehausser les lèvres, on voulait repulper, mais de manière naturelle. Alors, euh, je trouve ça génial. Alors moi, ça me plaît beaucoup, d'autant plus que j'ai parlé aussi avec euh, des magasins qui vendaient euh, donc de la de la cosmétique. Donc par exemple Sephora. Euh, ici, on a, on a beaucoup de Sephora, on a, on a beaucoup de choses. Et en fait, les ventes de rouge à lèvres euh, repulpant ont explosé euh, ces derniers mmh. mois euh, mmh. parce qu'en fait, on a, voilà, on a tous eu masque, etc. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de se libérer de ça et on a envie de mettre en valeur euh, voilà, tout ce qu'on n'a pas pu compliqué. mettre en valeur pendant un petit moment et c'est pour tout. ça en fait que les prestations de lèvres ça plaît énormément euh, et, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette perspective là, c'est de me dire bah voilà je peux proposer quelque chose de naturel qui va hydrater, qui va repulper et qui pour autant ne va pas euh, nécessiter une technicité euh, euh, monstrueuse et surtout des diplômes euh, comme euh, sécurité, hygiène, etc. donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer à l'issue d'une entre guillemets Simple formation. Après, c'est comme tout, euh, je pense qu'il suffit de s'entraîner, euh, il faut proposer les bons produits, il faut bien respecter les protocoles pour pouvoir faire quelque chose en bonne et due forme. D'efficace voilà. voilà. ouais, Alors, ben voilà, justement, on va en venir. Qu'est-ce qu'il vous faut comme diplôme ou qu'est-ce qu'il ne vous faut pas Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Au sein de l'hydragloss, et là, je parle aussi plus spécifiquement pour la France, hein, parce que la France est très catégorique, Ben euh, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut ben, Déjà, on est dans une nouvelle prestation, donc on sait qu'en termes du domaine de l'esthétique, ben, comme il y a toujours des nouvelles prestations, euh, je vais dire, euh, ils, ne savent, ils ne savent jamais bien euh, cadrer et l'esthétique le, le, n'est pas très bien euh, <rire> valorisée et euh, les limites ne sont pas bien établies dans le domaine de l'esthétique. Donc, à l'heure actuelle, oui. comment ça se passe il y a deux manières de faire l'hydragloss, on le verra voilà, on le verra en formation, c'est qu'il euh, y a la manière de la faire en microdermabrasion, c'est-à-dire qu'on utilisera des nano-aiguilles, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et là on est totalement dans la légalité, vous ne devez pas avoir de diplôme d'hygiène et salubrité, vous ne devez pas, même pas avoir de CAP esthétique, bien que… Je rebondis quand même là-dessus. Les connaissances esthétiques en termes d'efficacité, en termes de compréhension de la technique, pour moi, sont euh, obligatoires et essentielles pour un résultat euh, plus spectaculaire, plus extraordinaire et pour pouvoir ben, répondre à, euh, en termes de, de biologie, en termes de, de chimie, en termes de physiologie, qu'est-ce qui se passe dans la peau à vos clientes. Donc voilà, moi, je trouve que les connaissances esthétiques sont obligatoires. Après, il y a à boire et à manger, on sait qu'il y a des très bonnes esthéticiennes comme il y a des très bons médecins, il y a des très mauvaises esthéticiennes comme il y a de mauvais médecins. Voilà, donc euh, je vais dire ce qui compte, c'est à vous en fait, à justement euh, ben, vous informer et, euh, et devenir professionnel dans le domaine de la beauté. Donc en termes de diplôme, en microdermabrasion des lèvres, pour l'hydragloss, il n'y a aucun souci. Maintenant on fait en Belgique, au Luxembourg et bientôt en France. Je crois là, je peux vous dire que euh, le micro-needling des lèvres avec les, les le soin spécifique Hydragloss. Donc là, le micro-needling, pour l'instant, il est interdit en France. Euh, voilà, euh, donc le, le micro-needling est plus invasif. Euh, on obtient un résultat plus immédiat, mais en micro abrasion de l'hydragloss des lèvres. Mais ça, on, encore une fois... Je ne peux pas trop m'attarder dessus, mais euh, on obtient un très bon résultat également, mais peu, peut-être un peu plus à long terme. Euh, voilà. Après, c'est beaucoup moins invasif, donc ce n'est pas plus mal aussi euh, dans les instituts, en tout cas si on n'a pas justement les diplômes requis. Oui, Mais le micro needling est quand même en phase d'être accepté en France, il faut le savoir, euh, que... Euh, on a des personnes assez hautes placées voilà, euh, qui sont en train justement de dire qu'il vaut mieux autoriser aux esthéticiennes le micro-needling et établir et déterminer des, la... des... des des règles convenables que totalement le proscrire et qu'il se passe n'importe quoi en fait. Donc euh, voilà, il faut savoir Tout que fait. le micro va sans doute être accepté dans le domaine de l'esthétique. Donc c'est une bonne nouvelle également pour vous euh, voilà, euh, en termes de, de, de soins euh, visage ou lèvres. Parfait. Donc, je vais voilà. juste t'interrompre juste un Merci. petit instant. Euh, en fait, euh, voilà je, je te remercie euh, de d'avoir parlé de la partie un petit peu euh, on va dire euh, juridique euh, de la chose. Il faut pas avoir peur les filles aussi de, de se renseigner par vous-même, de regarder, d'appeler par exemple la chambre des métiers et euh, voilà euh, d'appeler euh, les différents syndicats. Aujourd'hui, vous avez plusieurs syndicats en esthétique, etc. pour poser vos questions. De toutes les façons, euh, si vous n'osez pas, euh, ça va être compliqué de bouger aussi et de faire les choses. Donc, au bout d'un moment, il faut se renseigner, il faut se dire, voilà, moi, j'ai décidé de faire ça, je sais que c'est dans les règles pour l'instant, donc je le fais, et il faut oser y aller. Euh, parce que si on se pose toujours la question de se dire, ah bah, est-ce que ça va être obligatoire au référentiel euh, en esthétique, est-ce que je suis obligée d'avoir ça et ça et ça, euh, ben bah, on ne fait jamais rien et on ne bouge pas. Par exemple, non. les extensions de cils, il y a quelques années, euh, moi, je sais que euh, j'avais du mal à me faire comprendre parce que euh, bah on me regardait avec des grands yeux en me disant ah ben non, il faut absolument passer son CAP esthétique non vous pouvez pas faire ça etc aujourd'hui euh, moi ça fait 7 ans que mon activité existe euh, j'ai suivi des formations, j'ai monté ma boîte euh, j'ai embauché des gens euh, on exerce les extensions de cils et, et tout va bien et il n'y a jamais eu de soucis et, euh, et il faut oser faire les choses, après forcément euh, ce sont des prestations qui restent superficielles dès qu'on touche la peau, dès qu'on touche tout ça euh, bah, un CAP esthétique, c'est juste la base et c'est normal et obligatoire et il faut faire les choses dans les règles de l'art euh, juste pour rebondir, l'hydragloss ne, ne nécessite pas de diplôme particulier pour le moment euh, et, euh, mis à part un, un fort intérêt pour le domaine esthétique et si vous êtes déjà dedans, ça sera bien plus simple pour vous de comprendre ce qui se passe en interne de comprendre les effets et d'avoir surtout un effet euh, visible et immédiat et avoir une belle technicité forcément, donc, euh, donc voilà D'où le fait pour vous voilà de le comparer au rehaussement de cils. C'est vraiment voilà de prestation en termes de technicité voilà c'est pas bien compliqué, euh, c'est pas bien compliqué. Il faut pouvoir voilà comprendre, mais ça c'est à vous en tant que professionnel à justement prendre connaissance de ce qu'est ce qui va se passer euh, dans votre peau. Donc euh, voilà, Donc actuellement, voilà, aucun problème pour l'hydraglose, vous pouvez le mettre en place. Et ce qui sera euh, génial en termes de chiffres, là on va parler vraiment en termes de chiffres, mais voilà, ce sera une prestation qui est très rentable puisqu'elle se passe en 30 minutes dans votre institut donc euh, c'est assez rapide, en 30 minutes, et vous pouvez le proposer en cure pour un résultat justement à long terme. Il y aura différentes cures, et ça encore une fois, on mettra l'accent dessus pendant la formation, il y aura différentes cures à proposer en fonction justement de, du résultat qu'on veut obtenir, de la, des lèvres euh, voilà de la cliente, et ces cures vont vous permettre de créer une routine, dans, un peu comme l'entretien des extensions oui. hein, de créer une routine dans votre institut, votre cliente elle s'habitue à vous, ce n'est pas du one shot elle revient dans votre institut elle aime, elle commence à, à vous aimer vous, et donc vous pouvez justement la diriger aussi pour d'autres soins Ou, voilà, euh, donc déjà, il y a cette routine que vous allez pouvoir proposer ou tout simplement, ben, vous allez pouvoir combiner ce soin à d'autres soins. Et ça, en termes de rentabilité, il ben, n'y a pas photo, les combos, c'est euh, vraiment plus de rentabilité, mais plus de satisfaction client également puisqu'elle vient peut-être pour un rehaussement des cils pour une extension euh, de cils et elle va repartir justement avec ses lèvres qui seront toutes belles, pimpées et traitées. Parfait. Euh, au niveau euh, du soin, est-ce que c'est destiné à euh, tous les types de, de, de, de, de… on va dire à tous les âges, voilà. Parce que moi, j'ai des clients qui, qui ont un certain âge, qui seraient potentiellement intéressés justement bah, euh, parce qu'avec la vieillesse, on, voilà, on a des lèvres de plus en plus fines. Euh, est-ce que… à qui ça convient en fait, cette prestation de… de à qui on parle en fait C'est ça. À quelle cible client Oui. Alors... On parle vraiment pour toutes les cibles de clients, c'est-à-dire aussi bien les jeunes hein, qui demandent justement à pouvoir repulper leurs lèvres. C'est sûr qu'on euh, sera sur une cure puisqu'il y a une densité, il, euh, au niveau des lèvres, il y a déjà un bon matelas cutané, les lèvres sont en général encore bien charnues, ah oui. de, moins de stries, moins de petites ridules, donc on sera sur une cure par exemple de 4 soins, donc une mini-cure, on va appeler ça comme ça, et c'est vrai que quand on est sur une cliente bah, d'une soixantaine d'années, d'une cinquantaine d'années, qui veut obtenir un résultat mais, mais naturel, qui est peut-être déjà passé par le Botox mais voilà qui ne veut plus refaire de réinjection mais qui voudrait maintenir, entretenir euh, ben voilà, là clairement on est aussi, on touche cette cible client simplement au niveau de la cure ben, on va proposer plus une cure ben, voilà, plus grande en termes de, de quantité de d'entretien, d'accord ouais. très bien euh, ben moi ça me donne envie d'en savoir plus parce que moi-même <rire> je ne j'ai bien sûr entendu parler de la, la, la, la prestation mais euh, vous êtes quand même assez novateur en ce sens parce que euh, bah j'ai pas vu beaucoup encore de, de prestations euh, à ce sujet et, euh, et je trouve ça super intéressant parce que euh, bah moi ce qui m'intéresse c'est la partie euh, voilà optimiser son temps son chiffre d'affaires et en ce moment euh, bah Dieu sait que c'est compliqué pour toutes les personnes qui sont dans le milieu d'esthétique et et euh, voilà et moi j'ai besoin de, de booster mon, mon chiffre d'affaires et, et je trouve ça intéressant et je pense que ça sera une très belle fin alternative à proposer euh, mais maintenant aujourd'hui euh, comment est-ce qu'on peut se former euh, comment est-ce que vous allez proposer ça et on en vient aussi à la belle surprise du coup qu'on qu vous réserve la fin de ce live <rire> Voilà. Euh, en termes voilà, de formation, donc on propose des formations en présentiel, des formations en ligne. Euh, pour ce type de prestation, voilà, je ne suis pas contre du tout les formations en ligne. Euh, je reste dans l'idée que des moments présentiels sont des moments… Euh, donc, primordiaux pour moi. Moi, c'est primordial. J'aime voilà, bien avoir le contact, j'aime bien voir en vrai parce que sinon, on manque toujours des petites choses… Donc, okay. euh, donc c'est important de pouvoir, euh, bah voilà, de pouvoir voir euh, euh, tous les gestes techniques. Ouais. Les pr le présentiel, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est, franchement, je le conseillerais toujours à la cliente, parce qu'en termes de technicité, bah voilà, on est tout de suite, euh, on a toute l'expérience les, les, de la formatrice, on, on a le contact, on a l'énergie. On on, bah, c peut ça. Poser, on peut poser des questions et on voit euh, véritablement mais qu'est-ce qui se passe là là qu'est-ce qui se passe sur la cliente pourquoi comment voilà le présentiel ben, voilà soyons clairs c'est ce qu'il y a de mieux euh, maintenant voilà qu'est-ce que ça demande en termes euh, ben, voilà d'investissement euh, comment ça va se passer qu'est-ce qu'on peut proposer justement euh, en présentiel sur Paris euh, voilà ça je vais te laisser faire l'annonce Johanna mais en termes d'investissement de produits je vais quand même expliquer qu'il existe voilà deux trousseau séparé, un trousseau euh, où vous n'avez que les produits et un trousseau complet où vous avez l'appareil que l'on appelle le dermapène, hein, un stylo réglable électrique qui va vous permettre justement d'introduire euh, de l'acide hyaluronique de mmh. manière non invasive, hein, mais d'introduire l'acide hyaluronique euh, au sein des lèvres en profondeur, dans l'épiderme profond, hein, à la limite de la jonction hein, dermoépidermique, donc de la lame basale. Donc ce, ce dermapène, avec le trousseau complet, des produits spécifiques, vraiment pour les lèvres, ben on est à 505, 555 euros. Donc, c'est un petit investissement pour un trousseau complet. Et comment vous allez pouvoir tout de suite le rentabiliser ben Simplement par deux cures de, de quatre soins, donc deux cures, pour des, des, des, des petites jeunettes, on va les appeler comme ça, ou tout simplement une cure de 10 soins sur une cliente justement avec une, une lèvre plus striée, plus, plus mature, avec une perte forte de densité. Donc c'est très, très, très vite rentabilisé, puisqu'en une, voire maximum deux clientes, vous avez rentabilisé votre investissement complet. Et si on est sur l'autre kit, le kit starter, parce que vous avez déjà, voilà, un Dermapen, alors, à ce moment-là, on est simplement sur les produits spécifiques des lèvres pour le soin Hydragloss. Là, on est à 227 euros. Alors, dans ce kit, vous avez également le Unique Plumpler. Voilà, je montre ce petit produit qui, voilà, grâce à ses vibrations ioniques, va aussi activer, repulper les lèvres. Et euh, permettre à l'acide hyaluronique justement de mieux euh, travailler et fonctionner dans vos lèvres. Donc ça, il est compris hein, dans le kit euh, starter. Et ça, 227 euros, ben voilà, en une cure euh, de quatre soins, vous avez rentabilisé votre votre coût produit. Donc euh, voilà, petit investissement, euh, grosse rentabilité. Ben voilà, il n'y a pas photo. <rire> oui. Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Donc euh, euh, juste pour récapituler. Euh, donc, pour euh, l'année, pour les tendances 2023, euh, les tendances vont vraiment s'axer sur euh, le soin des lèvres. Euh, donc, ça, c'est basé sur vous, votre étude de marché par rapport à bah, tous les contacts que vous avez aujourd'hui depuis 10 ans euh, dans ce domaine. Euh, moi, c'est basé aussi sur l'observation que j'en fais de terrain. Euh, c'est basé aussi sur euh, euh, la consommation de, de produits esthétiques aussi euh, qu'on retrouve dans les dans des grandes enseignes comme Sephora, etc. Donc vraiment, on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine à ce niveau-là. Donc euh, nous, euh, notre solution, en tout cas moi, ma solution en tant qu'institut aujourd'hui spécialisé dans la beauté du regard, c'est de me dire, bah ben voilà, je vais proposer éventuellement une prestation qui peut être combinée avec ce que nous avons déjà pour augmenter. Euh, euh, notre fil d'affaires pour augmenter notre renta et surtout optimiser le temps en proposant des choses un peu nouvelles et, euh, et ça, ça plaît beaucoup. Donc, euh, donc, voilà. Donc, avec Autour du Regard, en tout cas, moi, j'ai entière confiance dans la qualité de vos produits avec lesquels nous, on travaille depuis un moment. Euh, et, euh, et on en vient du coup bah, à la finalité de notre live, c'est que on va avoir l'honneur du coup d'accueillir Sophie dans les locaux euh, de l'Académie du Sci. Donc l'Académie du Sci, qui est notre école de formation basée euh, à châtenay malabry dans le 92, donc à euh, 15 minutes de la Porte d'Orléans, quelques minutes de la Croix de Berny. Donc, euh, donc voilà, on aura le plaisir de vous faire venir pour euh, une formation euh, d'une journée, pour une masterclass, mmh. euh, pour euh, vous former à cette technique. Donc, vous allez en savoir rapidement un peu plus parce qu'on va inonder les réseaux nos le site internet sur cette information. Mais euh, ça sera vraiment quelque chose d'assez exclusif. Et, euh, et l'idée, euh, voilà, c'est de vous montrer ces nouvelles techniques, de vous partager les bons gestes et, euh, et, euh, et ensuite d'avoir bah, tout le matériel disponible, adapté quoi, pour, pour faire ce genre de prestations. Et encore une fois, ce sont des prestations qui ne nécessitent, qui ne nécessitent pas, qui n'ont pas de prérequis euh, en tout cas, pour le moment, donc vous pouvez tout à fait euh, réaliser euh, et vous former à cela euh, euh, en toute tranquillité. Donc, il n'y a pas de problème, étant donné que c'est pas invasif euh, et qu'on qu n'a pas besoin d'un diplôme d'hygiène et salubrité. Voilà. Super. Et alors, euh, as-tu déjà un prix à nous donner, Johanna Oui, la formation, du coup, pour euh, l'Hydragloss, c'est 129 euros. Et euh, voilà, ça comprend euh, du coup euh, les heures de formation, ça comprend aussi bah, euh, le livret pédagogique euh, avec lequel vous, vous allez repartir, donc ça c'est hyper important, comme ça, ça vous permet aussi de maîtriser euh, bah, toutes les étapes et de revoir euh, ce qu'il vous faut. Vous avez aussi, après, des tarifs préférentiels avec Autour du regard. Donc, ça, ouais, pas négligeable. Une ça, c'est extraordinaire. Euh, donc, euh, ça n'arrive pas tous les quatre matins. Donc, euh, et voilà. Euh, et puis, il y aura aussi des collations pendant la journée, etc. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est de vous prendre en charge euh, de A à Z. Euh, bah, justement, on vient d'expliquer ce que c'est que l'hydragloss euh, en, quelques, en quelques mots. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner des mots-clés pour l'hydragloss, pour euh, voilà Bayer Institut, pour euh, qu'on puisse... Euh, juste comprendre en quelques mots euh, de quoi il est question euh, pour les personnes qui sont arrivées en dernière minute. Alors, l'hydraglose, c'est un traitement, un soin des lèvres euh, qui, voilà, en termes de technicité, ben, voilà, va introduire de manière peu invasive de l'acide hyaluronique et d'autres composants pour en fait remodeler, repulper, rehausser les lèvres, travailler sur le, le matelas cutané des lèvres, sur la muqueuse pour pouvoir la densifier, euh, permettre évidemment de soigner en profondeur, d'hydrater, de nourrir les lèvres, mais tout ça, avec un résultat, évidemment, naturel. Voilà. Donc, pas besoin... Euh, voilà, ça, c'est une super alternative pour toutes les personnes qui ont les lèvres garcées, euh, des lèvres gercées, des petites lèvres pas forcément extrêmement dessinées et pour toutes les personnes qui n'ont pas du tout envie de passer par la case injection. Euh, voilà. Euh, et et aujourd'hui, je trouve que c'est une super alternative parce que... Euh, voilà, on, on a des demandes euh, et, euh, et puis surtout euh, bah, on a peur du, du pas naturel avec les injections. Moi par exemple, je suis prête à faire du draglos pour euh, absolument le tester, mais par contre les injections, j'avoue que ça me voilà, moi ça me refroidit un peu. Et, euh, et je pense que ça refroidirait plus, plus d'une euh, de nos clientes aussi. Donc euh, voilà, l'idée c'est d'être persuadée du produit pour pouvoir ensuite mieux le vendre et mieux le proposer donc euh, ça c'est Il faut ça, le, le voir en présentiel à Paris. Il <rire> voilà. faut le voir en présentiel voilà et d'ailleurs je ne vous ai pas dit la date ça sera le jour de la journée de la femme en France donc le 8 mars voilà ouais. euh, on va mettre tout ça en ligne euh, très très rapidement pour que vous puissiez commencer à avoir les inscriptions et voilà on espère vous voir euh, nombreuses mais en tout cas merci de nous avoir euh, écouté. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être Oui je voulais vous dire quand même qu'on avait... on a... On a toute cette crainte, bon, nous c'est le B2B, mais on a toute cette crainte que ben voilà que ça ne fonctionne pas auprès de nos clientes. On avait cette crainte également de se dire, est-ce qu'on fait bien, puisqu'on puisqu'il n'y a personne qui l'a mis encore en place. Et en fait, on, on a été assez surpris. Voilà Il faut savoir que tous les jours, on a des instituts qui euh, voilà, achètent la formation, qui achètent le trousseau euh, également. Donc, euh, on est hyper surpris, hyper content et on a les retours des instituts puisqu'on a mis en place euh, voilà fin novembre l'Hydraglos, on a déjà les retours des instituts qui sont extrêmement bons, les clientes sont hyper satisfaites et euh, voilà on a des instituts déjà qui ont euh, racheté justement les produits revente, les produits cabine, tellement euh, d'ailleurs elles nous elles nous elles nous, reposent, elles nous mentionnent, donc on, tous les jours en fait on agrémente nos stories euh, grâce à, aux instituts qui proposent déjà euh, ce soin, donc donc, on est très satisfait, très content des retours clients. Parfait. Euh, juste, je vais rebondir juste sur euh, le, le dernier commentaire de, de Karine. En fait, euh, aujourd'hui, et si je comprends bien, on fait pénétrer pour dire après le passage du Dermapel. En fait, aujourd'hui, euh, en France, il n'y a pas de réglementation officielle sur l'utilisation du Dermapel. Donc, pour l'instant, euh, tout ça est autorisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir ces formations, il faut bien choisir ses formateurs, il faut bien choisir les produits. Euh, après, en ayant des produits qui sont commercialisés, produits fabriqués euh, en Europe, vous êtes sûr de la qualité euh, de ces derniers. Autour du regard, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Donc, aujourd'hui, ils sont très reconnus dans le métier. Donc euh, Et vous êtes en relation aussi avec des personnes placées justement, euh, dans, dans le cadre juridique pour euh, voilà vous faire accompagner sur ce genre de, de, de choses-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas euh, d'écrit qui euh, interdit euh, formellement de toutes les façons euh, ce genre de prestations. Euh, je suis moi-même en contact avec euh, les différents euh, syndicats esthétiques. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'écrit. Euh, L'essentiel est de bien se former, de bien comprendre euh, comment euh, tout cela se passe pour euh, pouvoir le proposer en toute euh, sécurité. Et c'est à peu près pareil en fait pour les extensions aussi, Karine. Le aujourd'hui, euh, les extensions, si on cherche bien dans la loi, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Par contre, si vous utilisez des bons produits, si vous avez euh, les bonnes, les bonnes, euh, la bonne posologie, etc., euh, vous ne pouvez que bien faire, euh, que bien faire tout ça. Euh, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, si on attend toujours les autorisations et le fait que ça sorte ou pas, on va attendre des années, parce que les choses mettent du temps aussi à bouger. En tout cas, aujourd'hui, voilà, en finalité, si vous vous formez bien, si vous avez de bons produits, si vous êtes avec des professionnels, euh, qui sont dans le milieu depuis euh, plus d'une dizaine d'années, euh, voilà, vous êtes au moins sûr de faire quelque chose de qualitatif et, euh, et surtout d'avoir du recul dessus. Donc, euh, donc voilà. J'espère avoir répondu à votre question, euh, Karine. Dans tous les cas, vous retrouverez euh, du coup ce live euh, en replay sur notre chaîne YouTube euh, voilà, à l'issue de, de tout ça. Et, euh, et merci Sophie. Avec plaisir. Hein. Très Et très euh, bien on va se couvrir à vous laisser. <rire> Merci pour cette belle intervention. J'ai hâte de faire, du coup, que vous veniez faire la formation dans nos locaux le 8 mars, je précise. Et, euh, et voilà, ça va être une, une très belle journée, très intense, mais, euh, mais on sera ravis de, de vous recevoir euh, toutes. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Et Merci euh, il faudra là. juste enregistrer après le live, euh, Sophie, de ton côté, pour euh, l'enregistrer dans vos bibliothèques. Super, très belle journée à tous. Ça, bonne journée. Les Ciao. Merci. Ciao. <rire> Au revoir. Au revoir.